Bonjour et bienvenue à vous. Aujourd'hui, je suis très énervé, car mon véhicule de loisir tombe toujours en panne d'essence. J'ai donc aujourd'hui ajouté ce réservoir additionnel d'une contenance de 50 litres. Regardez-moi ça, comme il est gros. Il n'est pas formidable Je vais enfin pouvoir rouler sans m'arrêter. Allez, faisons le plein. Trop génial. Oh non, j'ai mis une goutte à côté. Non, j'ai taché mon pantalon. Comment réparer mon erreur C'est la fin de l'hiver, enfin j'espère Parce que là, ça commence à être vraiment très long Je vais vous montrer ce que j'ai fait sur la voiture Alors, bienvenue dans mon humble bordel Alors, voyons voir Alors, nous avons Le réservoir d'eau Avec un anti-retour dedans La belle petite pompe à eau 4 litres par minute Environ, quand il n'y a pas de fuite Là il n'est pas branché, je viens de débrancher le, le tuyau pour faire un Faire quelque chose de plus propre. Le petit fil rouge, là, qui va jusque devant. Quand t'appuie sur le bouton, le bouton là. Oui. Ah C'est fait pour être branché normalement. Le tuyau il va jusque là. divise en deux, il va dans une roue et dans l'autre. Voilà, petit gicleur, Tu peux choisir l'angle l'angle et la pression. Moi j'ai pris un 110 degrés. Parce que comme les gicleurs sont à l'intérieur là-bas, sont à l'intérieur là-bas, je vais pas réussi à les mettre à l'extérieur. Moi ce que j'aurais voulu, c'est qu'ils viennent ici, là, à l'extérieur, et qu'ils giclent vers l'intérieur pour avoir un angle ici, d'eau, parce que c'est ici qu'on roule, hein, souvent. Et l'intérieur, il sert à quasiment à rien. Une mousse, excuse-moi. Oui, bah Le réservoir. Au début j'ai cherché à faire un réservoir euh, euh, sur mesure, mais casse couille. Et j'ai trouvé ce réservoir additionnel. Normalement il y a de l'essence dedans, mais moi j'ai mis de l'eau. Le dent, cloisonné avec la mousse, mais ça marche quand même. Et là-bas, vous pouvez voir. Le petit branchement qui va jusqu'à la pompe. Wow. Voilà. Voilà, c'était pour les nouvelles du jour. C'était pour les nouvelles de ce week-end. Euh... Je vais prendre une douche.